Chers géorchestriens et amis de l'interopérabilité, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes manières d'ajouter une couche, raster ou vecteur, sur le visualiseur de géorchestra. Cliquons tout d'abord Ajouter des couches. Ceci ouvre une fenêtre composée de plusieurs onglets. Le premier, Catalogue, propose un certain nombre de catalogues préenregistrés. Sélectionnons-en un dans lequel nous espérons trouver les données nous intéressant. Nous pouvons effectuer une recherche. Par mots-clés au sein de ce catalogue. Les couches répondant à nos critères sont alors listées. Sélectionnons la ou les couches de notre choix et cliquons Ajouter. La couche s'affiche dans le visualiseur et nous pouvons refermer la fenêtre. Le second onglet, Thesaurus, propose une liste de vocabulaire de mots-clés hiérarchisés, certains plus diversifiés que d'autres. Choisissons par exemple le Thésaurus des thèmes Inspire. Dans le thème Inspire Sol, nous retrouvons la liste des couches correspondant à son mot-clé. Nous pouvons alors la sélectionner et l'ajouter au visualiseur. Une troisième manière d'ajouter des couches est de sélectionner un serveur OGC. Celui-ci peut être choisi parmi une liste de serveurs prédéfinis ou en rentrant son adresse à la main. Une fois le serveur sélectionné, nous accédons à l'ensemble des couches qu'il diffuse. Enfin, il est possible d'ajouter des couches contenues dans un fichier local qu'il nous faudra uploader sur le serveur. Plusieurs formats vecteurs sont supportés et certains sont à compresser au préalable. Ceci fait, votre couche locale apparaît sur le visualiseur de G-Orchestra. Vous savez maintenant chercher trouver et explorer des données géographiques avec Jorchestra.